Ah oui et aussi on a travaillé sur une euh, chanson de Zaz, Elle euh, s'appelle « Je veux euh, ». J'ai beaucoup intéressé sur cette, euh, cette chanson et j'ai appris beaucoup de, de mon neveu euh, bon, dans cette chanson et j'ai regardé le vidéo avec madame Marest et j'ai fait des exercices aussi comme ça et j'ai cherch cherché sur une, une traductionnaire euh, pour retrouver les euh, langages familiers, les, tout ça. Les noms propres. Les noms propres aussi. Et voilà. Donc là, on a le tableau de, de Renoir. on a le oui. tableau oui. de Renoir.